Charles III, ton roi, oui. c'est vrai, hein, t'es anglaise. Hein, oui, mon uk. a des exigences. Off. Ok. Ouais. Donc il a demandé car il est devenu roi. Mais là, c'est doivent être repassés. Pff, mais non. Si. Mais c'est un, un rouleau. La baignoire dans laquelle il se baigne doit être remplie à moitié d'eau tiède. Et à moitié de quoi ben, D'eau froide. Et ça, c'est le truc le plus fou. Il veut 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents. 2 cm, c'est énorme. À chacun ses déplacements. Il exige d'avoir avec lui son lit orthopédique car il se déplace. Mais orthopédique, c'est pour les pieds. Waouh! Tu dis quoi? Orthopédique, c'est pour les pieds, oui. non! Bref, son lit orthopédique, son siège de toilette et son PQ Kleenex Velvet. Donc il aime chier euh, comme un roi. Moi surtout, il y a un truc que je me dis. Quand un roi dit, je souhaite avoir le soir, quand je vais me coucher, 2 cm de dentifrice sur ma brosse à dents, ça veut dire que ce mec A ne, ne met pas lui-même son dentifrice sur sa brosse à dents. Et quand toi-même tu ne mets pas ton dentifrice sur ta brosse à dents, mais c'est quoi ta vie? Ouais. C'est-à-dire qu'il est là à côté. Et là, tant que quelqu'un fasse. Enfin, et te le donne? Est-ce qu'il s'essuie lui-même? Je vais lui demander. Ouais, demande-lui, s'il te plaît.